population a été opération bois cale Wash maman retiré grain Bandi et bien mesdames et messieurs la police mettait pied la tête et bien nous connaît pendant divers temps gagné base 5 secondes grand ravine qui bloquait rentrer sud capitale et bien peu pas ici selon divers témoignages que nous bral faire autant de là ou bral connaît un bon timamite qui réglé en bas? rale chez vous. Bonjour, bonsoir tout le monde, qui j'en ouillez, fou qu'aux amis, il faut pas la caille, c'est un plaisir. Encore une fois, je vous remercie. Merci parce que fait une confiance pour nous. informer, ou merci pour fidélité au patience. sous Sou vous sous la là. Pas hésiter à cloche notification pour ne pou pas rater aucune vidéo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, actuellement là, moi senti qu'on vend l'espoir qu'a vanté sous pays d'Haïti après plus passer dix l'année nous connaît. Insécurité, corruption, mais pour gang yon bakache di nous, son bagay extraordinaire. Et pendant dernier moment yon la, après assassinat président Jovenel Moïse, bagay la vin pi compliqué, puisque nous connaissons une série de gangs dans le pays d'Haïti qui te mette ensemble avec monsieur gouvernement pour que yon te capable d'assassiner président pour yon arriver au pouvoir. Donc, ça vient fait que gang yon senti yon gon pouvoir, yon pas respecté personne, yon pas yon pas. Donc, population vine laguer de bras balancés. Kouri monte, kouri. Des de san population, qui ouais, te zone, sa lè non l'autre zone ta l'autre de gang envah, et puis bal commence chanter donc, Livinouel well, pa l'autre op, option se dégage défendre tête li. Et bien, depuis l'opération, et bien, Bouakale lance di ou, en pile autorité fâchée en pile met gang pa kontan, bandi yo sauti so, nan silence yo a pas pile, donc, pepa ici, mouvement Bouakale a bandi yo fort. Divers policiers, et bien, pren responsabilité yo, yo commence faire voir au passé dit population ret Kembe mouvement pas la mouvement bois calé à veiller monter brigade tout côté pendant eux même côté qui puis danger parce que même même ils formation pour ça Yo a attaqué et non seulement ça tout ils déterminé pour que yo détruisent une série de gangs dans le pays là qui a bail problème madame mademoiselles et messieurs en attendant quelques témoignages n'a retourner talent comme ça pour commentaires je dis la banane, c'est que le portail n'est pas bon. Le portail n'est pas bon, même quand c'est des sons. Et nous sommes à vivre là, c'est pour la première fois qu'on ne pas compter des sons. Des gens qui couvrent le ghetto, nous la qui mouvement le mouvement, des premières fois qu'on ne peut pas qui permettent, nous plusieurs, de nous séparer pour aller le comment comme un balai, mais que la police fait le repousser chemin parce que disent, nous-mêmes, comme ne pas Nous sommes seulement pour venir là, il n'y a aucune opération qui fait, la vie nous a fait comme un la vie nous a fait saccater, nous a fait constat. Pour le moment, on a dépensé le ça, on ça. quitté le ça. Il y a près de 6 blindés qui sont appelés. Il monsieur qui prend balle dans la tête. Et y a autre monsieur qui prend balle pour la caillou, qui est allé tomber. Nous n'avons pas de carrière plus loin. Et là, nous sommes obligés de vous faire chemin. Pendant la temps, c'est pour nous dériver. Eh bien, en ancien commissariat, ou bien sous commissariat, nous sommes obligés de vous faire chemin parce que vous ne pouvez pas avec nous. Mais par là, à bon pour le moment, à ce portail, vraiment, en ébullition, tellement, à mes policiers si ont déterminé cette pratique je vous victime de mais ils ont voulu mettre en route avec le village de Dieu. Et au même déclarés, ils pas qu'on ait gagné nos sens en tant que village de Dieu de dans ce moment-là. Ça veut dire n'importe quel moment, nous avons fait le village de Dieu, de de Dieu à de des des되는, soit à son côté qui est éliminé, ou bien à son côté qui disparaît, parce que pour les autres, ils ont déterminé, ils n'ont pas pris l'ordre, et si vous es en désobéissance, a plein de désobéissance, parce que ça qu'on fait là n'est pas bon pour eux, c'est agent au cap mourir, c'est état-major au cap frécope, ils ont même décidé, et là, la là est en train de te de nous, pour la première fois, qui en bas. Ça veut dire que létat comprendre, a et crie et souhaite qui m'a demandé pour être capable de finir avec sa grille de Elle n'a pas douche, elle a de le balab qui en bas. Et M. Bondu a répondu, Blindu a même apporté 4 chapitres. Finalement, nous ne pouvons pas reconnaître que un de mais elle Et zone portale, elle n'a pas bon du tout, du tout, parce que M. le policier bien mis le diapèse. Il n'a pas parlé là, elle a pris le balab au niveau portail. Et on a pu rappeler que, sur le côté, on a demandé déjà. Je ne sais pas si on va trouver trois cas qui ont pêché auprès de ce village. Et de rappeler la mer à tout. C'est pas au pouvoir d'avoir un hélicoptère. Et de rappeler tout qu'à côté, ça peut s'appeler sérieusement sur la mer. Ça qui te Médée. Eh bien, ils ont un problème. Et ils veulent, avec l'intervention de l'opérateur Rio, donner une chance également pour aider Canarin à l'administration Canarin. Il n'y a pas de là. Et après, il faut éviter les pressions sur la population pays dans le moment où a coup, la département a c'est ma qui a chassé beaucoup là, Et m'a qui sont en tribunaux, il m'a faire l'autre de France pour l'intervenir. Donc, il m'a dit, que pays a fait des obéissances civiles. ça. Donc, sur ça. Avec la question la police, a fait l'autre de de france dit, Bravo, bravo la popo. Donc continuez frapper, sans camper. Donc, Jean dit dans la Bible, restez en silence. L'Éternel a combattu. pour. Est-ce que mon capable dire actuellement là pour la police? Population, mettez en silence, camper sous manchette, l'idée. derrière, pas dans la police lui-même, la fermer pour nous. En tout cas. Peuple haïtien, continuez mobiliser ensemble avec la police, et pas oublier, même si on policier, ton tige en crochet, il mauvais bagage, mais immédiatement, lui, ouais, nous prenons manchette, nous pas décider. Si tirer réponds, il l'a obligé, conformer rapide, restez connecté ensemble avec nous, nous l'a pour nous informer, et dire tout ça a passé dans le pays d'Haïti. La police, s'il vous plaît, continuez frapper, nous camper derrière, et fois ça, pas pièces organisations organisation d'où un qui dit, oh oui, te gué massacre, t'es gué dis, t'es gué date. Manchette nous filer, bois les wah maman depuis ces vacabo qui empêche pays à a n'a sécurité n'a sans pitié pour eux. Eh bien ministre justice là papa ici après elle te fin dit nous <laughs> di nou, il y a des territoires perdus. Alors quand moun audacieux papa. Après elle fin nous il y a des territoires perdus. Il dit nous défendre tête nous face à l'insécurité parce que au même yo, yo pas qu'à faire rien pour nous. Eh bien kounya là. Ministre justice là bébé Isien. fait qu'on est que li pa renmen bois calé madame nan pa renmen bois calé bébé à la kote gade, garder les papa se pays d'haïti madame nan pa renmen bois calé bébé haïtien au moins on ti penny et plus cher konn se moun, et si français zizi euh, mais bois calé à trois cru pour madame n'a li pas accepté que population, mettez manchette, sous présumé bandit, mais c'est arrêté, hôpitaux mené, au la police, mais, eh bien, les prophètes, faut pas ici avec nous, hein. Soit on sérieux, qu'on dit André Michel. On dit non, gouvernement pas capable. Mais faut qu'on comprenne. C'est à cause gouvernement, qui pas de responsabilité, qui fait une vie tomber dans Bois Calais. Par rapport à ça, on dit a fait nous subir. De façon qu'on a violé nous. nous même chaque soir, on dorme dans nos hôtels. À l'argent payé, on a gagoté. Nous avons des policiers qui nous ont population La population a gagné des Nous pas dit qu'il mourut. Nous pas dit que le cimetière était vide. Mais madame, qu'on vous ne pouvez pas dire nous vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas ça, ça fait gado. Mais nous, même baboisite, nous continuons à mettre le bacalé sur le Depuis, bandi a attaqué nous, on a l'air côté coral Quand est-ce la maison Quand est la maison Nous avons une belle ministre là l'arrivée. Nous avons une Le choix, mini justice, faut que nous nous clair Parce que, au fin dit nous y a des territoires perdus, nou qu'on nous choisit vraiment chez nous pour nous récupérer territoires sa ote dit nous qui perdions. Ça fait mal, oui, bois calé à trois djus, pas fait bandit ça. Mais, mais, mais, mais qui s'en nous faire la même? Même je somme avec Ariel, ou mette ensemble avec Gangue et puis on finit manger nous? Non, non, non, non, bagaille pas comme ça. Est-ce que c'est pas parce que ce que c'est pas ou c'est pas cousine, c'est pas famille violé, nous, ou, il a violé qui veut dire nous comme ça, fais ceci, fais cela. Bon, où tu une solution en et pour te dire nous défendre nous, où dit nous défendre tête. Comment on vous veut pour défendre nous là Comment on vous veut nous défendre tête Attends, on bandi vinn ensemble à on zame. Et touyer vinn touyer, nous bien vinn kidnapper nous pour dette sui nous. Pour nous chercher l'argent Bali, l'argent ça. Sa qui prennent le ensemble avec toute famille, nous. Parce que, il des gens qui Ils ont 50 000, 100 000 dollars américains pour toute famille marcher faire pèlerinage, lérina prêter, peu pour libérer, moun gens. Et puis, quand y là, les gens pour que toute famille a le travail, puis le marché paye dette dettes. Donc, famille, peuvent sa pauvre à jamais. Et puis, quand il a là, nous-mêmes, nous nous, tout effacer le souci faire Pour m'arrêter, le bob. la police, et puis, deux, trois jours après, même nou bon <laughs> si nous, avons nous, la gueule, pour nous, continuer nous, faire nous, nous, Non. ça pour nous, faire. nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, le choix. Aussi simple que ça. Chime vini n'a manchette. Kidnape vini n'a manchette. <laughs> Vole vini n'a manchette. Politicien radon kale vini n'a manchette. Dirigeant qui pa vle prendre responsabilité manchette. Aussi simple que ça. Donc, sou pa vle prendre le kale, ou vide de ti de sous souli, ou bien passe ti kache la dan, pagge ou de pa boi, maman, bois. kale. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ça saute sous tête, li tombe sous épaule, Ou quoi cause? <laughs> se cause. C'est moment pour nous faire un coup de pied. Nan ambassade pays d'Haïti nan pays les États-Unis d'Amérique nan Washington d'ici. <laughs> Depuis le commencement c'est maintenant gon dossier ka parlé. Dossier ça, c'est dossier Edmond Boschit. Edmond Boschit, révoqué comme ambassadeur Haïti, dans Washington. Ça passe dans le dossier. Mesdames, mademoiselles et messieurs, depuis le président Jovenel Moïse était là, eh bien, konwe, de temps en temps, on connait l'air à pour le monde. De temps en temps, on entendait entendu soupçons soupçon en bas, en bas, sous ambassadeur. Mais à chaque fois, si dossier louche, non, ambassade là, non, ambassadeur a sauté là-dedans. L'ambassade a rapidement toujours mis ton note pour dire, c'est une campagne qui a fait pour dénigrer le peuple ici, C'est menti qui a fait sous allégation mensongère, tu comprends. Eh bien, dernier coucou pour tout, coucou, frère c'est ça ce bien-aimé. Depuis septembre 2021, ULCC a annoncé que y a une enquête ouverte sur dossier ambassadeur. Hm. Eh bien, c'est y a là. Il a tellement compliqué, Même les États-Unis d'Amérique ont fourré bouche dans dossier pour Jean Bizis ont fait en dedans. Ambassade Haïti, Washington. Depuis septembre 2021, depuis septembre 2021, peu pas il y a 14 passeports qui impriment dans l'ambassade Haïti, dans Washington. Ça sont ti calmes qui sont la nou, puis qui sont dans la banne, nous mettons des tasse-têtes dans la Eh bien, 14 passeports qui impriment, c'est un jour congé. 6 si septembre aux États-Unis, c'est congé. Mais passe pas ça yon fait via compte dit Julien. Monsieur fait qu'on est joue ça. Il pas de vie de travail dans l'ambassade là. La. Est-ce que monsieur gon doublure ou bien gon zombie? Cap travail dans nos missions, dans l'ambassade C'est une question question pose. Eh bien, madame, mademoiselles et messieurs, commission enquête la fait tout week-end. Eh bien. Gagner ces ambassadeurs qui se, ambassade, se Bettina Bojit qui viennent imprimer passeport pour pa l'utiliser contre l'autre employé. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, malheureusement, la commission a peu pour le bail quantité passeport. C'est. Ambassadeurs, a déjà fait, mais toujours selon rapport. A, Gye monsieur juste qui se employé dans l'ambassade là la, qui utilisait statutil pour faire divers passeports illégaux. C'est pas réseau corruption petit qui gagne dans Washington d'ici. Bon. Pour son passeport haïtien, c'est millions pour gagner. Bien que toujours dit nous c'est blancs pas veut payer, mais haïtien puis voler parce que blanc. Pa Vraiment que ça me cap tellement tellement reme fè l'agence ayisyen pareil pendant le douce blanc kap craser pays a son bagage extraordinaire. Débi ayisyen tombe nou au côté et bien depuis se reste cap passe le pral tout pisit tout tandis que c'est lui-même qui la. qui t'a supposé faire l'autre haïtien yo un document pi facile et bien c'est au même qui pral faire plus corruption là-dedans. Ce n'est pas blague, non, frère, c'est ça. Si que, ou tende, ou visa tel pays avant tant comme, depuis que haïtien en ligne n'a pas haïtien, et pour mettre passeport ou acheter visa ça, pour 5 beff. Et si tout fois, passeport expiré go yon pral faut payer passeport ça pour Eiffel son bagage grave encore en nous qui vivre aux états unis d'amérique nous contente de parler des dossiers ça souvent dans institution ou bien dans une entreprise Li est difficile pour yon quitter soit des moun qui remet à travail même côté ou bien frais accès à travailler même côté Yon ka toujours travailler mais comme si responsable yon pas connaît si yon se famille et en dans tout yon pas montre que yon gon lien ensemble. Pour qui sa yon fait ça, c'est pour éviter corruption. Mais comment vous ka comprendre, papa ici, l'autre <laughs> la c'est ambassade, gade ménage tout netre yon qui sortent pense ou ta pral fait. C'est normal pour faire fait ambassade là, tout ne, privé c'est se celle dans le pays d'Haïti où tant de l'autre là, la, c'est secréter telle boîte. Il y a un cousin, il y a une maman qui a balé, il y a un papa qui a si il y a tout le monde, tout le net dans la boîte là. Son boîte famille peut pas ici. C'est comme ça nous faisons bagay. Yo. Donc, c'est comme ça. Qui côté pays après? Et je ne sais pas. Bon, en tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, restez connectés pita, n'a ensemble avec, reste de pour Mesdames, mademoiselles et messieurs, gagnez ambassade, help, moro, onura. Kade y a des images là. Kote ti compère, le ciel. Kote, côté kote ti compère. Mais compère, nyam, nyam, nyam. Moi, franchement, papa, ici, li l'effort est difficile pour a de on à ici, à si te des non en à l'étranger si t'es dans bon bagay. Avec si, corruption en suivio tout côté arrivé bien nous yo fait scandale frères et sœurs et bien monsieur ça va là qui relé Honora fait partie d'une enquête policière qui un lien ensemble avec viol sur si une ressortissante japonaise année passée selon information yo monsieur ta même couru quitter japon sans informer ambassade là la, monsieur lagécole dans amérique du Nord. Donc, M. Trouvel n'a dans une situation très délicate. M. qui courait l'agricole en Amérique du Nord, l'Israël a tourné, ce pas marron, l'a pas parce Parce qu'il faut le retourner au Japon, puisque Tibouboutli c'est un bloc sale tailleux, pas ici. C'est japonais, l'Idaï. Et déjà, il y a deux de policiers dans des CPJ qui ont même quitté le pays d'Haïti. Pour aller au Japon pour amener une enquête pour qu'on Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'ambassade Sila, qui te présenté l'aide créance à Empereur Japon, dans la date qui était 7 octobre 2020. Et Monsieur te déclaré, dans l'année 2008, première fois qu'il était rentré dans le pays Japon, Lital peut pas ici, dans l'université COB. L'ital comme ça depuis il toujours rêvé voyager à travers le monde pour découvrir différents qu'il dit par rapport ensemble avec Haïti. You understand me? Parce que parole, tu es toujours apprendre Kilti ensemble avec moun qui différent avec Ren la vie a intéressant mi c'est que a découvert tout Kilti net peuple ici, même en bajapon <laughs> et non seulement ça tout ça bail la vie a plus sens donc li incite Japon pour deux raisons qualité académique et non seulement ça tout Kilti qui est très très riche mi c'est que a dépassé la Kilti, li il rentre dans l'autre Kilti lui-même c'est ça que le te dit, dans une interview l'on avec yon journal, Japon peut pas ici. Bon, franchement, et temps en temps, ou temps de, y a ça. <laughs> Nous avons cité une série de causes, je crois qu'on est. ça. L'on a gagné. ça, l'on faire fait travail. L'on pas qu'à Québec, l'on a fait a Québec, a côté. A toujours fait plus hit, parce que travail a faire. Elle a le diable. Dernièrement, l'autre la, responsable dans l'État, il a les il il colle vidéo, il a la boîte. Elle a dit, Grenier, fais plus, il ne peut pas ici passer le travail à faire. Est-ce qu'on va lié côté corruption Donc, des fois, peut pas ici m'a posé tête question. Est-ce que la malédiction sexuelle qui tombe dans tes pays, elle quest ou pas ka comprendre, ou pas qu'à décision à prendre pour yon pays, c'est toujours dans hôtel li pral le prendre. malédiction, c'est ki tombe nan dans le pays. Sérieusement, l'autre la pral font travail dans bureau. boss la pa pas même sa ça qui écrit dans le CVA, non Mais le gueton, là, j'ai en bas. Le gueton, là, j'ai pantalon en chita. Le gètan ouè, ouais, j'en moun yo kabrasé. Il pa focus sou compétence. Mais li plus focus sou sa qui en bas joupon. Donc papa, ici, en de fois, gonseri de moun, yo jos paret, sans CV a sans, yo jos ra, yo ouve l'autre CV a pou, et pou el l'etap koule, et pou tout rentre kanaren ou tout ret la.